Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je fais une courte vidéo pour euh, tout simplement euh, dénoncer une euh, personne qui prend de plus en plus de l'ampleur. Cette personne euh, se nomme Carolina euh, Costa. C'est une femme pasteur, donc elle a honteusement le titre de femme pasteur. Et elle euh, tout simplement euh, fait des publications euh, d'ordre euh, inclusif et euh, de dépravation euh, charnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une femme pasteur euh, qui est d'origine catholique et qu'elle a en fait une position très très euh, axée euh, sur l'universalisme, ce qu'on appelle aussi euh, plus, connu, plus communément, pardonnez-moi, le christianisme œcuménique, et euh, elle est aussi en faveur euh, de l'inclusivité des euh, personnes euh, dépravées, si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais bon, vous allez, vous allez de toute façon voir dans, dans la vidéo de quoi je veux, quand je veux en venir. Voilà, donc. Euh, Juste pour vous dire que c'est une hérétique qui n'est pas dans la vérité, qui torde les écritures et qui enseigne faussement dans un évangile dippi un évangile dite de bisounours où euh, on doit aimer euh, tout le monde, euh, y compris euh, qu'on doit même aimer ceux qui sont euh, dans la dépravation euh, charnelle. Et donc il euh, y, y a un abus, à mon sens, il y a un, un excès euh, d'amour, puisque oui, nous devons aimer nos frères et nos sœurs, mais nous devons aussi les reprendre avec douceur et nous devons les conduire dans la vérité. L'amour de la vérité est plus importante, parce que l'amour de la vérité vous conduit dans l'amour de, de son prochain. Et ce n'est pas euh, en faisant comme le monde, qui accepte les désirs et les convoitises, et euh, d'inclure ce qu'on appelle une inclusivité, que euh, cela va vous rendre meilleur, même pire que cela. Euh, ces choses-là, le Seigneur, il est en abomination. Il en a horreur de ces choses-là. Alors bien sûr, je ne peux pas détailler, hein, mais vous y verrez image après image de quoi je veux en venir. Enfin voilà, cette femme, elle approuve la, la dépravation que font les, les hommes et les femmes. Hein. Elle approuve aussi euh, le salut euh, par les œuvres. Elle approuve euh, les citations... Euh, de ces grands religieux, de ces grands hommes qui n'étaient pas moins que des que des hérétiques et des gens qui euh, tout simplement euh, ont une, euh, une version tronquée de ce que c'est que l'amour. Bon, enfin voilà, je n'irai pas plus loin euh, que cela. Euh, vous y verrez euh, vous-même hein, par, euh, par les images. Moi j'exhorte euh, ceux et celles, mes frères et mes sœurs qui suivent ce genre de personnes ben de tout simplement ne plus les suivre de sortir de ce milieu qui n'est pas un milieu biblique ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a décrété Dieu a décrété que l'homme doit quitter son père et sa mère et doit s'unir à une seule femme le, le Seigneur n'a pas décrété autre chose enfin voilà sur ce j'espère que ce petit message euh, va être euh, lu et va être euh, partagé et que vous soyez tous bénis.